Bonjour, c'est Pierre Maumont. La vidéo d'aujourd'hui s'intitule Acheter un immeuble top ou piège. Dans l'univers des youtubeurs investisseurs immobiliers, on parle de plus en plus souvent d'investir dans un immeuble entier comme étant la meilleure, la meilleure solution pour faire une opération d'investissement immobilier qui soit à la fois rentable et sûre. Les arguments mis en avant par ces youtubeurs sont des arguments de poids. Et j'ai donc été amené à creuser le sujet pour moi-même en posant la question, vaut-il mieux que j'achète un immeuble avec quatre appartements ou acheter à peu près simultanément, dans un laps de temps qui serait bien sûr un petit peu plus long, mais qui serait quand même concentré, quatre appartements séparés. Le but de la vidéo d'aujourd'hui est tout simplement de partager avec vous mes réflexions, les analyses que j'ai faites ces temps-ci sur ce sujet. Alors, comme d'habitude, ou en tout cas si le sujet vous paraît digne d'intérêt, à cliquer sur le pouce bleu qui indique que vous appréciez, et éventuellement, pourquoi pas, sur le pouce bleu, mais également qui, qui lui dans l'autre sens, pour manifester votre désapprobation, soit par le sort du sujet, soit éventuellement par la façon dont il est traité. Donc, examinons rapidement les arguments mis en avant, par les tenants de l'investissement en immobilier sous forme d'un immeuble complet. Le premier de ces arguments, c'est le fait qu'on peut l'acquérir, ou qu'on pourrait l'acquérir à un prix moins élevé, c'est-à-dire qu'on peut négocier de façon à avoir un prix au mètre carré qui sera moins élevé que si on achète des appartements séparés. Le raisonnement sous-jacent, c'est quand vous achetez un immeuble, vous achetez forcément plusieurs appartements en même temps, c'est donc un achat en gros, donc, vous pouvez prétendre à un prix de gros. Et euh, sur la base de ce raisonnement, le vendeur de l'immeuble euh, sera amené à comprendre cela et donc à vendre moins cher euh, l'ensemble de son, de, son, de son immeuble que s'il vendait des appartements séparés. Alors, oui et non. Euh, oui, non pas parce que c'est un prix de gros. Pour ça, euh, il suffit de, de regarder euh, un grand nombre d'annonces euh, concernant les biens immobiliers, en l'occurrence les immeubles à vendre, et on s'aperçoit de quoi On s'aperçoit que euh, les immeubles en bon état, c'est-à-dire réputés sans travaux, du moins si on en croit ce que dit le vendeur, que, ce qui est écrit sur l'annonce, et ce que semblent indiquer également les photos que l'on peut voir, bien les immeubles sans travaux sont proposés systématiquement à un prix au mètre carré qui a le même prix que les appartements, autrement dit vous achetez 200 ou 300 mètres carrés au même prix au mètre carré que si vous achetez 40 mètres carrés c'est en tout cas la prétention du vendeur alors qu'est ce qui peut faire que au final vous achèterez moins cher c'est que le le marché des immeubles euh, entre guillemets anciens c'est à dire bah, tout simplement les, les immeubles à la revente hein, qui, qui sont ceux qui intéressent les investisseurs immobiliers en l'occurrence euh, ce marché est un marché tout petit sur lequel il y a peu d'acheteurs, puisque les acheteurs ne sont que des investisseurs immobiliers bien sûr Les investisseurs immobiliers ne sont pas si fréquents que ça Et à plus forte raison les investisseurs qui se concentrent sur les immeubles Donc vous avez un marché dans lequel il y a très peu d'acheteurs Ce qui oblige logiquement les vendeurs à faire des efforts Maintenant ça c'est la théorie, en pratique il faut, voir, il faut voir ce que ça donne Voilà, voilà un premier point le, deuxi le deuxième point, c'est euh, le fait que en une seule opération de recherche et d'acquisition, vous allez acheter non pas un appartement mais euh, plusieurs, enfin la totalité de ce qu'il y a dans l'immeuble, des taux en moyenne, quatre appartements. Donc c'est un gain de temps qui est considérable, du moins en, en première analyse, et c'est aussi un gain d'énergie et euh, ben, le, le temps ayant une grande valeur, le fait de faire à une fois ce qui normalement serait fait en 3 fois, 4 fois, 5 fois, c'est un, un élément qui pèse lourd. Alors là aussi il faut quand même apporter un bémol. C'est que euh, je vous invite d'ailleurs à le faire. Regardez les annonces qui sont proposées pour la vente d'immeubles, typiquement dans ce loger. Personnellement je préfère se loger au bon coin au bon coin, car dans ce loger, il y a essentiellement des choses qui passent par des agents immobiliers, ce qui évite les annonces plus ou moins délirante euh, de, de personnes qui n'ont pas conscience de ce que sont les prix et qui vont euh, mettre un prix qui est celui qu'elles aimeraient obtenir sans avoir la moindre idée euh, du réalisme de, de, de leur prétention. Donc ce loger de ce point de vue est beaucoup plus représentatif à mon avis de la, de la réalité du, du marché. Euh, et quand on regarde ces annonces d'immeubles à vendre, on s'aperçoit que Beaucoup d'immeubles sont effectivement à des prix très faibles pour la bonne raison qu'il y a énormément de travaux à faire. Donc assumer énormément de travaux, c'est quelque chose qui demande une véritable expertise, une véritable habitude pour être capable d'évaluer correctement ce que, ça, ce que ce sera, avec toujours le risque que l'on découvre une fois que les travaux sont lancés, qu'il y, qu y a quelques loups dans l'opération et qui qu qu viendraient donc augmenter fortement le coût des travaux dont le prix de revient. Donc plus il y a de travaux, plus il y a de risques dans l'opération, euh, ce qui fait que le bon sens euh, nous poussera à s'orienter vers des immeubles soit sans travaux, euh, soit avec des travaux raisonnables, c'est-à-dire euh, du rafraîchissement. Voilà, pas le rafraîchissement, c'est euh, euh, les, les murs, euh, les sols, euh, la, la, salle, la salle de bain, euh, la cuisine. Euh, bon, euh, c'est déjà, déjà pas mal, mais c'est des choses que l'on que l'on maîtrise. Euh, eh bien, ces immeubles là sont quand même relativement rares, euh, du moins s'ils sont rares à des prix proposés euh, qui, euh, qui donnent à penser que ça vaut le coup de discuter. Euh, parce que si vous voulez avoir, euh, je dis n'importe quoi, euh, c'est pas tout à fait n'importe quoi puisqu'il s'agit d'être des premiers mètres carrés qui de toute façon vont, vont être relativement faibles par rapport à ce qui se fait en France en moyenne, euh, puisqu'on veut faire du performant. Euh, si on va voir du, du 1000 euros du mètre carré, au final, c'est pas la peine de s'intéresser à des annonces où on est à 2000 euros du mètre carré. Parce que, bien évidemment, il euh, euh, y a très peu, très peu de probabilités que l'on puisse obtenir gain-cause auprès du vendeur. Et on va perdre peut-être beaucoup de temps là-dessus. Euh, donc, on zappe, on passe à autre chose. Et on s'aperçoit que la recherche d'immeubles euh, qui valent le coup d'être creusés, euh, d'être poussés plus loin dans, dans l'analyse, que les, que les premiers ratios qu'on peut faire à partir de, de chiffres indiqués ou de chiffres évidents euh, et d'être négociés euh, eh bien ce n'est pas bien du tout à et ça prend beaucoup de temps alors que si vous cherchez simplement donc des choses rentables, c'est-à-dire des T1 ou des T2 euh, chacun chacune des, des deux types a ses avantages euh, il y en a beaucoup euh, et en général ils sont quand même en meilleur état que ce que l'on a au niveau des immeubles et c'est bien sûr beaucoup plus facile et maîtrisable de rénover un T2 qui a besoin d'être rénové que de rénover, je dirais un peu profond, plus profondément que ça, un immeuble. Voilà. Donc la, la question du, du gain de temps, il faut voir la totalité de, de la problématique pour affirmer qu'il est plus rapide d'acheter un immeuble que d'acheter, mettons, 4 T2. Dernier point mis en avant par les, les tenants de, de l'investissement en immeuble par même spécialistes d'investissement euh, en immeuble, c'est l'investissement en immeuble va vous permettre de maîtriser les coûts dans la durée et donc de les adapter à votre propre trésorerie. Euh, tandis que lorsque vous achetez des appartements séparés, bien, vous êtes dans des copropriétés, vous avez une voie qui représente X tantième, c'est-à-dire pas grand-chose en général, et donc euh, ce qui est décidé ne dépend pas de votre volonté. Euh, cela est vrai, mais il y a aussi une limite à ça, et c'est une limite qui comporte un, un très gros inconvénient, euh, c'est qu'en euh, cas de gros travaux imprévus, euh, on va se trouver seul pour les assumer, et ce qui euh, risque tout simplement euh, d'avoir pour conséquence qu'on ne peut pas les assumer parce que c'est trop gros, donc il va falloir emprunter, euh, j'espère qu'on peut qu'on peut emprunter dans ce cas-là, dans le cas particulier qui sera celui de chacun, en la, cir la circonstance, si on ne peut pas emprunter, on, on va être très mal. Euh, donc, ça veut dire que si on investit dans un immeuble, euh, la pertinence de ce choix et la sagesse euh, veulent que l'on ait déjà en trésorerie dès le premier jour de quoi faire face à des travaux imprévus qui, qui surviendraient, non pas dans le long terme, parce que dans le long terme, par principe, on a le temps de les provisionner, et ça fait partie de, du coût des, des charges de l'opération, qu'il faut à tout prix provisionner quand on fait le bilan. Euh, le bilan préalable, le bilan pour préparer l'investissement. Euh, mais euh, euh, si ça survient rapidement, euh, c'est sans faire de jeu de mots, c'est une véritable tuile. Alors, en résumé, les avantages qui sont mis en avant par les spécialistes de l'investissement en immeuble euh, sont tout à fait vrais. Euh, mais il faut aussi tenir compte de la totalité de la problématique par rapport à ces différents points. Et en face de ces avantages, il y a aussi des inconvénients qui viennent objectivement diminuer l'attrait de la solution immeuble. Alors, voyons maintenant les avantages qu'il y a à acheter plusieurs appartements simultanément, bon, on a compris que simultanément, ça veut dire en un temps en court, euh, plutôt que d'acheter un immeuble. Alors, le premier avantage, qui, qui est le plus évident, c'est qu'on a une division du risque physique, une division du risque immobilier, euh, puisque euh, si vous avez... Euh, même dans la même ville, si vous avez un immeuble, enfin un appartement dans un immeuble, un autre appartement dans un autre immeuble qui est 500 mètres plus loin, le troisième dans un immeuble qui est 2 km plus loin, et puis euh, le, le quatrième qui est par exemple en périphérie euh, de, de, de cette ville, euh, il est évident que ce qui peut arriver à n'importe lequel de vos quatre appartements euh, ne concernera pas les autres. Euh, il y a donc une division du risque sur ce qui pourrait se produire au niveau de l'immobilier. Il y a aussi une division de ce que j'appelle le risque de marché. Alors, ce risque de marché, c'est euh, le fait que votre appartement, en l'occurrence vos appartements, seront loués ou pas loués. Euh, si, malgré toutes les précautions que vous avez prises, euh, toutes les mesures euh, préalables avant de décider d'acheter cet appartement à cet endroit, celui-ci à celui-ci, etc., euh, vous vous apercevez que ça ne fonctionne pas, eh c'est vraisemblablement un seul appartement avec lequel ça ne fonctionnera pas. Parce qu'il n'y a pas de raison que euh, la totalité de vos appartements euh, se trouve sans locataire. Parce qu'un g sans ça veut dire ça, se trouve sans locataire. Ou l'autre aléa économique, c'est vous avez un locataire qui cesse de payer. Bon, il cesse de payer euh, le, la division en appartements séparé géographiquement, est euh, la même que lorsque là vous êtes dans un immeuble, euh, c'est pas le même appartement, donc le risque d'impayé euh, se trouve divisé. Donc de ce point de vue, il n'y a pas de supériorité à investir en appartement séparés par rapport à investir en immeuble. Là où il y a une supériorité, euh, c'est si le choix, donc, c'est ce que je vous disais immédiatement. Euh, à ce sujet, c'est si, euh, si le choix de la localisation n'est pas bonne, ça ne concernera qu'un seul de vos appartements, au lieu, au lieu de concerner la totalité des quatre appartements, je quatre, vais quatre, quatre y arriver, euh, s'ils sont concentrés dans un immeuble. L'autre avantage, c'est la division, la division des frais d'entretien. Donc là, on revient à la, à la remarque euh, que j'ai, plus, plus exactement, à l'objection que j'ai faite dans le cas de, de l'achat d'un immeuble. Les frais d'entretien seront divisés, puisque vous n'entretenez que l'appartement, vous ne payez au niveau des charges de l'immeuble, donc au syndic, que, que celle qui contient l'appartement, dont vous êtes propriétaire, et puis pour le reste, c'est divisé. Alors, vous murs oui, oui, ben, c'est divisé, mais en face de ça, vous n'avez qu'un seul loyer, tandis que si j'achète toute la totalité de l'immeuble, c'est moi qui supporte la totalité des charges, mais j'ai la totalité de loyer. Oui, mais... Euh, jusque là c'est parfait, euh, sauf le cas de gros de gros problèmes imprévus, autrement dit pour lesquels il n'y a pas eu de provision Là c'est vous seul qui allez supporter la totalité des charges pour remettre les choses en l'état Et qui dit gros problème dit urgence, parce que si le problème peut attendre, il n'est pas si gros que ça, objectivement euh, Il peut être important, mais si ce n'est pas important et urgent, c'est pas vraiment un gros problème Là où c'est un gros problème, c'est quand c'est important et en plus urgent et si vous êtes seul propriétaire d'un immeuble, eh c'est vous qui devrez faire face à tout. Il faudra vous débrouiller pour assumer, confère ce que j'ai dit dans la partie consacrée aux immeubles. L'autre élément important, c'est aussi la, la liquidité. Lorsque vous vendez un appartement, surtout ici si des petits appartements, puisqu'on parle de rentabilité, vous avez un marché qui est liquide. Autrement dit, vous vendez dans le laps de temps moyen qui est celui du moment où vous vendez. Actuellement, dans la plupart des villes de France, pour vendre un appartement, euh, il faut entre 60 et 90 jours. Voilà, c'est voilà Maintenant, pour vendre un immeuble, là, c'est pas du tout pareil. Pour vendre un immeuble, confère ce que je vous ai dit dans la partie euh, achat d'immeuble, euh, vous avez un marché qui est beaucoup, beaucoup plus étroit, euh, vous avez très peu d'acheteurs, etc. etc. Voilà. Donc, ça, c'est un élément qui pèse lourd aussi. Donc, voilà les, les analyses que je fais à titre personnel, en tant qu'investisseur. Euh, potentiel euh, sur une de ces deux solutions, euh, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, vous, ce que vous en pensez, euh, quelle est la réaction, quelle est votre réaction sur ces éléments que je viens de vous donner, ou mieux encore, si vous-même avez déjà fait euh, ce genre d'analyse, en tout cas des analyses sur le même sujet, euh, dans l'optique dans vous-même -même, vous d'investir. Donc je suis, euh, je suis tout à fait preneur des commentaires que vous pouvez faire dans la zone commentaire. Alors, la synthèse, la synthèse qui, est, qui est la mienne, pour essayer d'y voir clair et, et, et d'avoir une préférence entre les deux solutions, euh, c'est que euh, la, dans le cas de, des appartements plutôt que l'immeuble, la suppression de l'aléa tenant au gros risque non prévu, euh, à mon sens, c'est quelque chose qui pèse, qui pèse vraiment lourd. Car c'est un élément de sécurisation qui fait. La différence. Pensez à vous abonner à la chaîne, puisque je vais être amené à reparler de ces sujets-là dans les, dans les semaines qui viennent. Et quand je dis les semaines qui viennent, c'est euh, probablement dans le courant la semaine, dès, dès la semaine prochaine, en tout cas sur ce type d'alternative. Euh, à liker, bien évidemment, euh, puisque euh, c'est essentiel pour faire monter une chaîne sur YouTube. Euh, et puis, euh, pour avoir une vision. Euh, Large des questions patrimoniales, vous savez vous ne savez pas que j'ai publié depuis fort longtemps une, une lettre en fait, ce sont des, des, petits, euh, des petits articles euh, sur tous les sujets qui tiennent au patrimoine, à la finance, à la monnaie, etc. Vous pouvez vous abonner à partir du lien qui est en dessous de la vidéo. Sur ce, je vous laisse cogiter à tout ça et je vous dis à bientôt.